Chapitre 12. 1. Avant l'accomplissement de toutes ces choses, Enoch fut enlevé de la terre, et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu'il était devenu. 2. Tous ces jours, il les passa avec les saints, et avec les vigilants. 3. Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur, le roi de la paix. 4. Et voici, les vigilants me nommèrent Enoch le scribe. 5. Et le Seigneur me dit, « Énoch, scribe de justice, va dire aux vigilants du ciel, qui ont abandonné les hauteurs sublimes des cieux et leurs éternelles demeures, qui se sont souillés avec les femmes, » 6. Et ont pratiqué les œuvres des hommes, en prenant des femmes à leur exemple, qui se sont enfin corrompues sur la terre. 7. Dis-leur que sur la terre, ils n'obtiendront jamais ni paix, ni rémission de leurs péchés. Jamais ils ne se réjouiront dans leurs rejetons, ils verront leurs bien-aimés exterminés, ils pleureront leurs fils exterminés, ils me prieront pour eux, mais jamais ils n'obtiendront paix ou miséricorde.